Allez bonjour à tous, aujourd'hui on poursuit notre découverte des maquettes de chez Revel que j'apprécie tout particulièrement pour faire notamment des décors pour vos tables de Star Wars Légion J'avais déjà présenté les L.A. je vais donner des petites méthodes pour le peindre facile et rapide Là on va partir à découverte du Grievous General Starfighter Alors attention, on est sur une maquette qui serait à l'échelle 1.32, donc normalement beaucoup trop grosse euh, mais je sais pas, j'ai eu peut-être le nez fin, on va donc découvrir le contenu de la boîte, le monter ensemble, et puis pouvoir enfin statuer de savoir si il est disponible, s'il est à la bonne échelle pour être posé en décor sur vos tables sans euh, trop euh, péter les yeux, Alors, les mecs vous disent eh, « il est trop beau, il est trop petit !» Enfin bref, voilà, j'ai fait le test pour vous. Bien entendu, comme d'habitude, si vous êtes convaincu, il y a un lien euh, pour acquérir ce vaisseau qui est juste en dessous de la vidéo. Et si vous l'utilisez, ben, vous soutenez la page. Allez, c'est parti. Allez, on va donc regarder ce General Greview Starfighter. On va faire un petit peu rapidement le tour de la boîte. Du Revel donc en Easy Kit. Hein. Donc Easy Kit, euh, du coup, c'est du euh, niveau 2. Niveau 2, c'est à dire pas de colle, euh, pas de peinture, mais là vous allez voir que c'est vraiment, c'est presque pour de vrai. Et puis euh, ça se clip, donc on va voir si ça se montre rapidement. On est sur une proposition euh, de euh, The Clos Noir. C'est intéressant parce qu'on n'a pas vraiment de décor pour euh, les séparatistes, en tout cas proposé au niveau maquette. Donc ben, on va voir si, euh, si ça vaut le coup. On voit euh, la petite famille, hein, j'essaierai de me renseigner, mais je crois que le Starfighter euh, est également euh, assez sympa euh, à obtenir. On voit qu'on a un général Grievous à l'intérieur, et donc la promesse c'est que en fait, la pièce est déjà peinte, et elle est même déjà brossée, déjà salie. C'est du 8 ans, du niveau skill 2, et donc on est sur une échelle 1.32, donc on est conscient que ce sera de toute façon trop gros. Euh, mais voilà, on va voir, on va comparer avec le LA, on va comparer avec le Jedi Starfighter qui lui... Je l'ai déjà dit, il est quand même beaucoup trop petit Même si vous m'avez envoyé euh, des captures d'écran Qui montrent que le Jedi Starfighter est vraiment minuscule euh, En fait, euh, j'ai regardé un peu partout euh, On le voit quasiment jamais à la même échelle quoi. Donc euh, c'est un, un petit peu bordélique Entre les séries et les films animés euh, On a des échelles qui, euh, qui peuvent varier C'est euh, assez décevant euh, Allez, on va euh, partir sur le montage Et puis ensuite, bah, on pourra euh, enfin statuer de savoir s'il si a sa place sur les tables pour servir de décor. Bon allez, ça se présente sous un euh, blist unique qu'on ouvrira euh, après. On a donc euh, la notice de euh, montage. Et donc, comme vous pouvez le voir, euh, la promesse semble tenue, la, la, la pièce est euh, prépeinte et euh, de façon un peu plus poussée que le, euh, le LA. Comme d'habitude, je vais suivre toutes les étapes de montage en accéléré. Mais euh, voilà, ça semble quand même assez abordable. Vous voyez, il y a, y a deux, euh, deux doubles pages. Et puis, euh, puis ça y est, on, on, en a, on en a terminé. Allez, c'est parti. Allez, on regarde la proposition en grappe pour l'instant. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une usure du vaisseau. Il est effectivement euh, pré -peint. Il y a euh, toutes les couleurs qui sont faites. Il y a des effets d'usure là euh, qu'on regardera en macro quand j'aurai monté, euh, monté le vaisseau. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, je retourne ici. On a déjà le, le cockpit qui est, qui est monté, enfin qui est, qui est coloré, le siège ici qui est également coloré. Les tuyères de réacteur. C'est fun. Moins il y a de travail mieux c'est. Hein. Ça part en table en décor de table plus rapidement. Là on a le, le cockpit qui est déjà travaillé au niveau, au niveau des détails ici. Ça aussi c'est sympa. Parce que travailler le, les, les, les cockpits comme ça, les parties en verre, c'est toujours un peu, un peu casse-gueule je trouve. La peinture accroche moins. Alors peut-être qu'il faudrait vernir un coup le, le, le, le cockpit pour pouvoir le peindre plus facilement. Donnez-moi vos, vos astuces. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours un peu, un peu casse-gueule à, à, à peindre ce genre de truc, je trouve. Là, on a le Grievous qui est en plastique mou. Alors ça, c'était du déjà-vu dans certains, euh, certains revels où on avait, on avait euh, Obi-Wan, je crois, de, de mémoire, et Anakin dans des vaisseaux comme ça, qui étaient en plastique mou donc ça c'est pour pas se faire mal je pense, alors par contre au niveau de l'échelle on est complètement à la rue puisque euh, on est sur une échelle 1.32 donc on devrait avoir des, des éléments plus gros et là vous voyez euh, on a le, le, le pilote de a -wing à côté et donc ben, Grievous est plus petit que le pilote de a -wing. donc ça a pas de sens parce que normalement en, en 1.32 il devrait être plus grand euh, et largement plus grand et déjà s'ils étaient à la même échelle euh, Grievous devrait être beaucoup plus grand donc c'est ça qui me fait dire que ben, peut-être que euh, finalement au niveau euh, taille de vaisseau, on va, on va peut-être s'en sortir, on va peut-être avoir un vaisseau qui, euh, qui peut se poser sur la table. En tout cas de toute évidence, le Grievous n'est pas du tout à l'échelle. Je vous le montre avec, euh, avec un personnage de Star Wars Légion à côté, il est même ridiculement petit, alors que ben, je le redis, il est en 1 32 ème donc euh, il devrait être beaucoup, beaucoup plus imposant que ça. Allez, on part sur le montage, partant du principe que je ne monterai pas le Grievous à l'intérieur du cockpit, parce que comme je vais me servir de ce vaisseau comme décor, il euh, bah, y a des chances que dans un match de séparatistes, il y ait Grievous sur la table, et donc il ne peut pas être sur la table et dans le cockpit de son vaisseau en même temps. Donc moi d'ailleurs, je vous conseille en général de toujours poser les vaisseaux sans, sans pilote à l'intérieur, puisque ce sont des décors, ce sont des vaisseaux qui sont en stand-by, et, euh, et ça part vraiment de sens qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Allez, c'est parti Bon, allez la question que tout le monde se pose on va y répondre très très vite mais avant ce que je voulais c'est vous montrer le vaisseau euh, de près donc comme vous le voyez hein, on a quand même des effets euh, des effets euh, d'usure qui sont euh, qui sont déjà faites euh, sur le vaisseau euh, je trouve ça bien bon c'est vrai que j'ai un petit peu galéré euh, sur certains éléments notamment la verrière pour euh, pour le faire mais c'est parce que j'ai voulu faire vite je me filmais, donc je voulais, je voulais aller assez, assez vite. On est quand même sur un rendu qui est plutôt sympa. Bon, vous voyez là en bas, par exemple, je n'ai pas encore bien, bien débardé mon, mon, mon vaisseau. Hein, mais, mais je prendrai le, le temps de le faire. Je confirme que euh, la peinture est euh, largement acceptable. Franchement, euh, là, il euh, n'y a pas grand chose à, à retoucher. Au niveau des jointures, j'ai essayé de faire euh, pareil euh, au mieux. Mais je pense que euh, on, est, on est pas mal, euh, pas mal au rendez-vous. On va regarder par derrière petit peu la gueule que tout ça ça a voilà petit truc vraiment top c'est l'ouverture ici exactement comme comme ça s'ouvre dans le dans la série donc je trouve ça plutôt classe avec donc un intérieur qui est déjà déjà décoré hein. donc franchement voilà une fois monté il se pose il se pose quasiment directement directement sur la table alors, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il est à l'échelle oh, Je ne sais pas si c'est une vraie valeur de comparaison, mais si je sors du, du X-Wing, voilà, si je vous mets du X-Wing là, LA, on va comparer avec le L1, hein, voilà, on est normalement sur des vaisseaux qui sont presque de la même taille. Alors, je sais X-Wing n'est pas une référence au niveau de la qualité de l'échelle, c'est juste pour vous donner une première impression allez je vais vous mettre un perso de star wars légion et puis vous allez prendre votre décision tout seul comme des grands moi la mienne elle est prise j'utilise toujours mon bon Dieu gédéon Attention. voilà donc pour moi bah, c'est un grand oui hein, euh, le vaisseau est, euh, est, est vraiment utilisable et plaçable sur les tables pour faire de la belle déco euh, bah parce que comme je le pressentais en fait le vaisseau est en 1,32 mais les échelles sont un peu casse-gueule hein, vous avez vu hein, le Gradius, il, euh, il est beaucoup trop petit donc euh, même si le vaisseau est trop gros en fait on se rend compte qu'il est euh, vraiment euh, allez, il est, il est largement euh, visuellement euh, à l'échelle euh, à l'échelle Star Wars Legion. Ce que je vais faire là c'est euh, vous poser un euh, LA juste à côté ni plus ni moins que les LA que nous avons euh, déjà euh, découvert ensemble sur la page voilà, donc là, on se rend bien compte hein, que le LA est euh, légèrement euh, plus gros, en fait, euh, que, euh, que le Fighter euh, de, de Grievous. Et euh, franchement, pour moi, l'illusion est parfaite. Ça colle. Voilà, moi, je suis très, très, très content. On a, euh, on a vraiment euh, un effet, euh, un effet euh, de comparaison d'échelle euh, qui, euh, qui est identique. Donc, pour moi, ben, euh, je valide. Laissez, euh, laissez vos commentaires euh, en vidéo. Mais je valide ce, ce Bebunga là, ce vaisseau Starfighter de Grievous pour les décors de table. Et notamment, bah, c'est plutôt un bon signe pour les décors de table des séparatistes qui, qui bah, il faut bien le reconnaître, en manquaient largement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, il y a les liens sous la vidéo. Bon, bah voilà, hein, euh, pour moi, vous l'avez compris, c'est un grand oui. Alors, il faut encore que je le retouche au niveau au niveau peinture, parce que même s'il a l'avantage d'être déjà peint, je trouve que c'est un super bon point pour cette maquette. Déjà, ce vaisseau, euh, je le trouve chouette euh, comme ça, naturellement. Je trouvais que c'était fait rétro euh, des euh, vieilles bagnoles des années 50. Euh, c'était vraiment quelque chose de super bien euh, trouvé. Euh, le cockpit euh, qui s'ouvre et, et, et, et qui se referme, c'est génial la peinture préfète qui permet en fait pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça de malgré tout le monter et le poser directement en table sans faire d'autres modifications l'échelle on l'a vu qui est largement acceptable hein, elle correspond largement enfin je trouve moi qu'elle correspond à ce qu'on pourrait trouver pour pour le la la facilité de montage puisqu'on est sur du clic euh, donc pas une seule goutte de peinture hein, vous l'avez vu dans la vidéo donc voilà je pense que euh, pour moi je valide c'est un grand oui, euh, ce Starfight de, de Gridius va enfin permettre à, à ceux qui jouent séparatistes d'avoir une belle pièce sur la table pour agrémenter vos parties et, et les embellir un peu plus. N'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis en description sous les vidéos pour retrouver cette maquette là où moi je l'ai commandé, c'est-à-dire sur Amazon.